What's up gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sur le pouce bleu pour une vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis, je vous fais une petite intro des amis avant que la vidéo commence pour vous demander s'il vous plaît de laisser un pouce bleu sur cette vidéo là, ça me ferait super plaisir si on atteignait les 500 pouces bleus, d'ailleurs laissez-moi dans le commentaire avec votre, euh, votre prédiction donc, euh... oh il faudrait que j'explique les concepts de la vidéo avant, <rire> donc en gros je vous explique, moi et Kairos on a fait euh, 3 PVP, okay? c'est un best of 3 La personne qui a le plus de victoires, donc dans le best of 3, il faut que la première personne qui a 2 victoires Doit acheter les 3 items les plus chers de l'HDV et les donner à l'autre Donc, euh, ça peut être aléatoire, donc peut-être qu'il y aura, je sais pas, un, un farm plate euh, à 40 000, un générateur à 100 000, on sait pas. Okay, peu importe, on doit acheter les trois items les plus chers à l'HDV et les donner à l'autre personne. Donc, c'est moi contre Kairos pour ce premier épisode en tant que tel de ce nouveau je j'ai décidé de créer avec mon ami Keroz. Et en gros, vous allez voir comment ça se déroule. Est-ce que c'est moi qui va gagner, vous croyez, ou est-ce que c'est Keroz? Donc, je vous laisse donner votre prédiction dans les commentaires dès maintenant. Une personne qui aura donné une prédiction, que ce soit euh, Keroz ou moi, peu importe si la prédiction est bonne ou mauvaise, je vais vous, euh, vous donner exactement... 2 euh, euh, euh, points boutique parce que j'ai 10 et 50 points boutique donc je vais vous donner 2 points boutique à une personne euh, dans euh, les commentaires qui me dit une bonne prédiction ou une mauvaise prédiction tant qu'il fait une prédiction donc tu marques Icons va GG ou Keros va GG à partir de maintenant les amis je vous laisse regarder la vidéo n'oubliez pas de la partager je vous aime c'est Icons et plein de pouces bleus si vous aimez ce genre de concept ciao ciao ah, j'allais quasiment oublier, n'allez surtout pas vous abonner à la chaîne de kero je le déteste, c'est mon pire ennemi, mais vous pouvez quand même aller regarder sa chaîne et laisser des pouces bleus, euh, des pouces rouges, bien sûr, oups, désolé, au revoir et prêt à le euh, défi, moi, ouais. mec. Vas-y. Donc là... T'as un stuff tita De quoi un stuff tita T'as un stuff tita sur toi, tu triches, mais bon, c'est pas grave. pas de stuff tita, qu'est-ce que tu dis, Si, si. Non oh, non. Si, si. Non mec, j'en ai pas, vraiment. What the fuck Tu me racontais de la merde pour prendre l'avantage, mec. Non, non, as vrai... ça me disait que t'avais un stuff Tita, tu regarderas ma vidéo. T'es sérieux, mec, de me faire un coup comme ça Gros, c'est toi qui me fais un coup comme ça, gros. Regarde, t'as vu, j'ai un stuff Tita, là J'ai eu ton stuff P4 Tita. Mais, mec vas-y, viens, on refait. On... C'est ce que mec, t'as commencé à me taper. Moi, j'étais dans mon gros Arrête de mytho, j'ai eu ton stuff Tita. Mec je le me voyais Mec, aussi Gros, on a dupliqué me... le stuff, on a dupliqué le stuff, vraiment Quoi Ça dit, vous ne... Sur le stuff, ça dit vous ne pouvez pas déplacer d'objets pendant une vérification d'avant combat Donc je crois que le stuff, il a été dupliqué, regarde, j'ai mis attends, stuff sur moi, regarde Attends, je vais dans ma bp, mec Attends, mec, je vais dans ma bp, je vais regarder, mais je t'assure, bon, je l'ai déposé La vie de ma mère, j'ai le stuff sur moi donc je sais pas quest ce qu'il y a. Mais what the fuck, pourquoi il a pas été déposé dans ma boîte ah, je t'ai volé ton stuff Easy easy easy Ouais vas-y viens en gros parce que du coup tu m'as tapé avant T'inquiète, t'inquiète, mais j'ai gagné un 0 mais c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, je te pardonne. Non non non, il a pas un zéro du tout. Je te pardonne, c'est bon, t'inquiète, je te pardonne. Non, mais du coup tu m'as tapé avant, ça se fait. Bah non, bah non, bah non, bah non. Mec j'étais dans mon inventaire, vas-y. Ok c'est bon, c'était un combat juste pour te donner une chance en fait. Par contre, il y aura moyen d'avoir mon stuff du coup. Ouais si tu me tues. Je t'attends. Tu le gardes dans ton inventaire là. Ouais, ouais. Vas-y, ok, mec. Mais faudra que t'attendes un peu. Ok. Non, euh, pas il me reste un coeur à récupérer. Okay, donc, du, coup, du coup, ça c'est le premier. Ah ouais Putain, où te fait, as vu pas, <rire> manière, bon, T'as vu Je sais pas, c'est bizarre. Bon, t'es prêt On fait une vidéo, tais-toi Putain, tais-toi Et c'est mieux de Ah, là t'es invisible. Ouais bah c'est de la triche, c'est de la triche, c'est nice. de la triche c'est Nice, nice, nice Ok, 1-0, 1-0, ok, ok 1 -0. Donc c'est le premier à deux points, on est d'accord euh, Ouais, ouais, ouais, voilà Vas-y, vas-y Attends, du coup, je vais le me mettre dans mon dossier, hein, parce que... Mais mec, je te jure, c'est le fuck mec, tu verras sur mon Rake Je te jure, je l'ai posé dans ma base, j'ai rien sur moi C'est vraiment bizarre Ok, attends, je te redemande un combat Kero c'est bon ouais, Je groupe, accepte Merde, tu sais même pas écrire Vous n'avez pas de groupe. Ah ouais, pardon contre. Vas-y, c'est bon, je t'envoie une demande. Ok, t'es prêt, mec Toujours, mec. Il devrait <rire> montrer les effets du joueur en vrai parce que la personne pourrait prendre une pomme cheat ou quelque chose et on pourrait pas Là, le savoir non, vraiment. Ça claire, ça claire. Justement, par rapport à la dernière, dernière version, non fait, Ça, ouais. ça c'est le truc qu'ils ont pas, parce qu'avant bon, c'était nul à cause de ça. Oh putain, un demi de gros un demi-cœur, un un putain, a Donc le plus prochain plus. qui perd c'est lui qui doit acheter 3 items à l'HDV Donc attends, on va regarder vite fait l'HDV s'il a changé ouais. Oh putain ça va être chaud ouais, tellement pas envie de perdre. Bah ben, ça va te faire euh, pas mal d'argent dans bien. le cul quoi Faut ouais, que y les trois de... items les plus chers de l'HDV T'imagines quelqu'un met un truc à mille. Là mais ouais, si c'est nos potes est... Genre si c'est nos potes qui les mettent on les achète pas parce qu'ils ouais, savent le qu'est ce qu'on fait. fait Donc euh, là c'est ouais, une seconde ouais, de combat. Donc, ouais, ça va pas changé. 69 000 le plastron, 65 000 les générateurs et les bot space. Ouch. Tout est overprice en fait. Sauf le plastron en fait, il y a un bon prix, mais le reste c'est overprice. Mec, je peux pas faire. Il trop mal, mec. Il faut que j'attende que je réapprenne des cœurs. Prépare-toi mentalement. Tu les régènes, tu les régènes. Ah bon Oui, tu te fais tp dedans et t'as plus de Ah, putain, il putain, a un autre mec qui m'a duel. Ok. T'en reçu ou pas le groupe a déjà été invité. Non, non, non, j'ai pas. Oh putain, il y a un mec qui m'a duel, je peux pas. Bon, Fais juste groupe, groupe re refuser un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Attends. Oh, mais putain, il y a masse de mecs qui me demandent. Ouais, moi aussi, ça fait juste qu'il me demande. Groupe refuse. Ça, c'est chiant, par exemple. Mais putain, j'en refuse. Oh, il y en a un autre qui me redemande. Ah, c'est, Mais putain, mais... Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ok, ok, ok. J'ai réussi à t'avoir le ticket. me demande, ok, c'est bon. <rire> Bonne chance, jeune homme. Mec je peux pas faire... Mec, ouf, vas-y, tu veux pas genre. Casse ton clavier comme ça, ça fait ça fait des vues. NON! Non, c'est de la triche, t'as triché, t'as triché, t'as triché. T'as triché, c'est bon. Non, non, non, t'as triché, t'as triché, t'as nodus, t'as nodus, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok, je te demande un autre combat. Mec, je vois jure. Non, non, je te demande un autre combat. C'était de la triche, il y avait un bug. A parlé, a parlé, a parlé. <rire> ah merde, donc là c'est moi qui dois acheter les trois trucs les plus chers de l'HDV. Putain. Putain, il s'est arrêté, je te jure. Putain, fais chier ah, ça. 65 000 de cœur, quoi. Sérieux, ça Si tu veux, tu peux acheter des Space Boots à la place et. Ouais, le bloc de météor aussi. Ça te fait des économies et. Et où le voit, bloc de, de météor quoi, Il est même plus là. À 5000 il est plus là. Ouais, ouais si il est toujours là à 50000. Moi je vois pas de bloc de méta 50000 mon pote hein. Genre mais tu vois pas bon Ouais ah, si tu le vois pas hein le générateur de fond Ouais je vais te prendre ou... le générateur. Putain fais chier ça ah, mon yeah, pote. Yeah, yeah, yeah, oh là, yeah, là, yeah. là là là là. J'ai dépensé exactement genre 200 000 juste pour ça gros t'imagines. Chaud. 150 000. gros. Te... Te... Ouais, te... F... te... euh, mais t'as triché, t'as triché, je le sais que t'as triché, c'est bon t'inquiète mec. Je t'ai démasqué. Ça va aller Keros, parle-moi plus jamais mec. Ah, bah, on n'est plus des amis mec. T'es mon pire ennemi maintenant. Jeu, quoi, bah ouais bah je croyais que t'étais nul au PvP, tu m'as dit ouais je suis nul au PvP. Ça se trouve t'as fait de l'entraînement pendant genre 3 jours pour pas perdre quoi tu vois. Et que j'ai pas payé depuis 1980. Ouais, bien sûr, bien sûr, Keroz. Et en plus de ça, là, j'ai fait une putain de nuit blanche et je t'ai encore attendu 5 heures. Hein. Ah, mmh. oups. Plus, plus encore une oops. heure de temps, pourquoi Parce que monsieur défendait sa base sur uh, oups. Ah, oh, merde. Allez, ah, slash trade icons. Oh, je, dois vendre tout, je dois tout revendre à moins cher, gros. Casse les couilles, ça. Comment ça tu dois revendre Bah je vais les revendre quoi, je vais pas me faire enculer comme ça gros, t'es con ou quoi Mais t'es sérieux gros J'ai perdu ma stune par exemple. Regarde la thune ouais, à l'HDV. Regarde mais... Regarde le prix que je les ai remis gros, comment je me fais enculer de tous les côtés non, mais gros, gros. T'es sérieux Tu veux que je les garde Bah gros, t'as dit celui qui gagnait a acheté les 3 items les plus chers oh, pour l'adversaire. T'es sérieux gros Merde. Bon t'es où Ça trade, t'es rose tes abonnés seront fiers de toi hein, d'avoir honoré ta promesse. Ouais, ouais, je ouais. C'est ça, ça. Putain de merde. Ça fait ça. Aïe aïe aïe aïe aïe. Tu fais chier, Kérose. Va donner 100 000 au moins. Va donner mes 100 000 au moins. Allô, Allô Va donner mes 100 000 que je t'ai filé hein, l'autre fois. Euh, aïe con, je t'entends pas me mais... Ah, le fils des putes, il m'arnaque. C'est bon, ok, c'est bon.